Bon sénateur, Madame la secrétaire générale du Sénat de la République, tout employé Sénat, sans distinction ni exclusive, amis presse-parlée, écrite, télévisée et en ligne. Au nom du bureau du Sénat de la République, je tiens d'abord à vous présenter des voeux de paix et de courage, puisque nous sommes encore à la deuxième semaine du Nouvel An. Une heureuse coïncidence amenée par notre constitution et qui me vaut de renouveler à chacune et à chacun de vous mes sentiments personnels. Depuis que peuple haïtien proclamait constitution 87. pour lui adopter en régime démocratique. Le corps législatif, là, chaque deuxième lundi, dans le mois de janvier, il y a deux fois pour réunir le Sénat-République et la, la Chambre-Députée dans une seule Assemblée Seule Assemblée ça qui a le pouvoir pour ouvrir session législative. Là. Et réunion deux chambres ça ont ensemble, relevée Assemblée nationale. Assemblée nationale, ça, une fois que le constitué, il recevoir Principaux administrateurs d'État qui gagne un bon président républicain qui pour faire un discours sur l'État nation, gagne premier ministre qui gagne lui-même. Pour le bilan activité qu'il réalisé pendant les dernières années qui sont passées. Il y a bien sûr le président Sénat qui vient faire office, président assemblée nationale, qui vient tout pour parler avec le avec le avec les collègues sénateurs pour connaître qui ça que est en le pour année qu'à venir. Malheureusement, nous ne sommes pas capables de faire l'Assemblée Nationale là. Parce que chambre député députés pas là depuis 2020, deux tiers sénat la partie depuis 2020, et il un seul lotier Sénat seul lotier Sénat qui l'a et qui a un mandat qui a fini en janvier 2023 mandat ça ce n'est pas un mandat qui a fait à dos ni un président républic et pas un président République qui va lire ce n'est pas un premier ministre qui a ou qui a c'est le peuple haïtien, avec le bulletin de vote qui souverainement souverainement rempli de voix citoyens, pour choisir les gens qui ont dans chaque département et qui bâillent. fait les pour le siéger en d'un Sénat république comme sénateur république qui vient pour faire loi, qui pour veiller sur l'exécutif et qui pour de temps pou en temps vient à pour vinder, qui s'accaparé en d'un pays. Il a une loi d'attribution, tout. Je ne dis le Sénat république a affirmé Et par voie présidente, à haute et intelligible voie, que sénateurs qui l'aillent, c'est 10 sénateurs qui parlent de sénateurs Bakoulou. C'est pas des sénateurs qui entrés ici à notre contrée bonne. C'est sénateur sénateurs à part entière qui entre le deuxième lundi de janvier 2017. Après que l'autre sénateur qui la était ben là déjà valide pour pouvoir, et dans le procès verbal, il a mentionné clair que le sénateur SAIO est entré dans le mois janvier, ou bien entré dans le mois février, ou bien entré dans le mois de mars, ou bien avril, ou bien mai, tant que pour le sénateur Sidon, pour le sénateur Kidley, pour le sénateur... Euh, euh, euh, Patrice Dumont, Feuille Thiers, etc. Eh bien, vous avez dit, quand on a dit, entrer en mai 2017? En avril 2017, mandat a fini dans le deuxième lundi janvier 2023. Eh bien, nous fait une fois pour toutes pour nous fixer la question ça. Et pour nous dire, mandat ça, pas fait question, marchandage avec qui que. Ce soir. Haïtiens, Haïtiens, nous gardé un mauvais souvenir de l'année 2021. Ça, l'année 2021 qui était en pile difficulté. Pays, nous en connaît en pile épreuve. Et, en pile problème dans le pays qu'on menait des fois gros manifestations. Manifestations qui le plus souvent sont violentes. Collègues sénateurs. Fonctionnaires, parlements, peu parisien, capturant de nous là. La délaison qui règne aujourd'hui dans ce pays a tout dérangé. Des voix se réclament de la mouvance démocratique, se réclamant de la mouvance démocratique, ne se sont pas embarrassées de proposer tout ce qui est contraire aux normes et elle encourage la révocation du mandat des élus. Cette démarche qui semble ignorée. Toute mesure porte un projet qui consiste à renverser les institutions qui constituent jusqu'ici les principaux acquis de ce régime démocratique que nous peinons à consolider. C'est ainsi que depuis trois longues années combattitistes calculé qui paraît pas été progressé dans la zone métropolitaine et qui allait juste dans la province. Si Matisson suffit lui-même pour, pour paralyser quatre départements avec un bord dans l'ouest, nous devons reconnaître que le a opéré dans tout le pays. Et les conséquences sont dévastatrices sur l'économie nationale qui est déjà maigre. Toutefois, si vous ne pas jouer le monde qui a ramassé le cadavre, si cochon n'est pas enterré en aventure, avec chien, eh bien, son famille qui a pris les ni mon qui a pris les ni mon ici et qui des fois a pris les dans radio pour faire la collecte pour lui pour lui s'il était une rançon que ravisseur réclamait, causer ça triste les autorités de l'état ont le devoir d'assumer l'héritage d'une mauvaise gestion selon le grand principe de la continuité qui n'admet pas de séparation entre l'actif et le passif. Certaines revendications vont certainement revenir, bien certainement, puisque les enseignants sont légitimes à réclamer leurs arriérés de salaire, comme les policiers ou les autres employés de l'administration publique, sont habiles à réclamer de meilleurs traitements. Outre ses besoins naturels, la revendication principale de la population haïtienne est aujourd'hui la sécurité à rétablir. Bravo. Mesdames, Messieurs, je prends cette liberté de produire mon observation personnelle sur le problème haïtien, car l'homme d'État se doit d'exposer sa compréhension de la situation nationale sans aucune crainte de s'exposer lui-même. Aujourd'hui plus que hier, notre pays a besoin de vrai parler, d'une parole vraie qui soit en rapport avec le fait social haïtien. Et nous nous attendons trop au conjoncturel dans un comportement de sapeur-pompier qui n'a jamais su donner de résultats. Pendant trop longtemps, nous parlons d'une certaine Haïti dont les souvenirs mettent à mal les nostalgies encore incapables d'admettre que notre pays n'est pas seulement constitué de villes de Binoville, mais pays nous en tout, il y a une section communale, il y a quartier, il y a une habitation, etc. Nous comprenons formal, je vais nous dire, comment faire que priorité à sécurité n'est pas capable d'accorder à l'exécutif qui est en place là c'est comme quoi tout bagaille allait bien. Au point où l'élection est capable annoncer sans tracas Comme quoi le candidat a ka fait campagne, les gens monde est capable voter, n'importe qui côté, n'importe qui coin dans le territoire. C'est comme quoi aujourd'hui, l'exécutif là, pas jamais moins nécessité ni comprendre. Que il y a un ensemble de bagages qui sont faites dans la section communale ou bien dans le pays. Des projets qui sont initiés par le président Jovenel. C'est comme quoi, depuis il Jovenel a fini, le projet a tout mouru, tout avec Jovenel. ou Jérémy, Iwa, Abrico, Dame Marie. Comme quoi, le président Jovenel a route y a tout, c'est fini. Kafou, j'offre pas de paix. Je ne sais pas parler de ça. Je ne sais pas si vous avez un qui est encore mis sur route là. un kilomètre de encore fait sur route là. Électricité en pays, là, Kafou, c'est une grosse centrale électrique. C'est comme quoi tout bagaille à l'arrêt. Projet Marion. Route sous Péné pour aller contre le fait. Ou bien pour sortir, dans la tête, ça va nous zombie pour aller choses dans sa petite balance, C'est comme quoi côté ça va pas exister. Ce n'est pas normal. C'est ça que fait Julien dit. Nous dit, il faut qu'on un l'autre champ. Nous attardons-nous trop pour nous aboumer comme quoi pour nous aller droit pour nous. Comme quoi, grâce ça qui finit déchiqueté, grâce ça qui finit abîmé, comme quoi il y a drap toujours ou bien il y toujours qui coucou pour nous. Le traumatisme de l'esclavage que nous traînons jusqu'à ces instants, avec son cortège de préjugés, nous empêche de nous constituer pour construire notre pays et souvent nous cédons au manque d'imagination. Parmi nous, il y a certains qui font beaucoup trop dans ce qu'ils ne doivent pas faire et d'autres qui font beaucoup moins que ce qu'ils auraient dû faire. Le résultat, est bien clair sous nos yeux sous nos pas notre pays est en train de se défaire il faut bien le dire notre pays c'est la mauvaise gouvernance c'est la pauvreté et la misère c'est l'opulence et la corruption aussi c'est l'impunité Certainement, ce sont tous ces mots trop connus que nous sommes obligés de rappeler d'une année à l'autre et de déplorer. Nous avons donc le devoir impérieux d'agir maintenant, ensemble, vite et bien. Comme le disait si bien le poète ou l'homme politique comme on voudra. Une civilisation qui est incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Je suggère humblement, mais fermement que l'année 2022 soit décrétée année du grand dialogue haïtien. Le titre n'importe peu, qu'il peut varier de la conférence nationale en passant par les États-Généraux jusqu'au dialogue social ou politique. Je crois que notre société est grosse d'événements trop graves et qu'elle ne peut plus faire l'économie de cette rencontre. Il nous faut l'autorité d'un pouvoir de convocation capable d'obtenir la participation responsable et enthousiaste de tous les secteurs de la vie nationale. Nous avons des pôles importants, politiques, sociaux, pôles économiques, sociétés civiles et autres, etc., qui existent. Nous devons citer Montana, nous devons citer Penn, nous devons citer l'autre initiative, tant que c'est ça, tant pour Akolari, tout comme le 11 septembre avec Ariel. Vous êtes qui ça, je ne vous dis pas capable de gagner on formule consensuelle, largement large, qui pour permettre que je ne vous dire, n'a pas de faire mandat sénateur. dans la rue, c'est comme quoi, on radio ouvert ligne et puis le peuple a dit qu'il le mandat fini, qu'il le mandat pas fini. Comme quoi, pour qu on radio aux États-Unis, tu a ouvert ligne, nan, ou bien en France, tu a dit qu'il a le mandat Macron a fini, ou bien qu'il a... Mandat Joe Biden -a, a fini. C'est pour montrer nous dans situation de dégradation que nous réjouissons aujourd'hui dans le pays. Noirs parce qu'aujourd'hui, tout est à refaire. Je suggère humblement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'année et eh bien, son année pantin, son année Parler, sont année dialogue et sont année consensus. Les défis actuels. Devrait nous convaincre de la nécessité d'un effort de dépassement, puisque nous vivons un vide. Aucun pouvoir constitué. Tout est devenu illégal. Et c'est la légitimité qu'il faut rechercher. En tout état de cause, 2022 sera une année électorale, peut-être on peut commencer, où les passions vont creuser davantage les fossés entre les partis, les plateformes. Entre les fils et les filles de la patrie tout court. des pourtant, de ça veut dire, maman, petit, madame, frère, c'est une période de division. Je ne vous dis pas, nous avons un pays qui est divisé et l'élection D'où nous devons entrer dans le pays, dans l'année ça. Et dans l'année d'après-midi, nous ça, une unité parfaite et, parfait, et notre cohésion la plus totale. En principe, du Sénat, la Chambre des députés, les collectivités et les municipalités vont être renouvelées. Déjà, des questions se posent sur la formation et les provisions légales du Conseil électoral. Sans oublier les préoccupations qui se rapportent à la durée au thème du mandat des élus. Il n'y a aucune certitude quant à la capacité de l'ONI à délivrer des cadres renouvelés ni de nouvelles cartes à ceux qui viennent d'accéder à la majorité civile et politique, leur validité aussi mérite une mise au point. La police nationale sera hautement éprouvée, puisque depuis 18 ans, c'est la première fois qu'elle va être seule, sans la ministre, pour couvrir tout le territoire, avec les dizaines de milliers de centres et de bureaux de vote disséminés jusqu'au conflit des sections communales, Il est utile de voir les groupes organisés du secteur démocratique tenir des réflexions sur ces questions, car les conséquences de ces dérives conserveraient une chambre basse non renouvelée, un Sénat finalement annulé au 2e lundi 2 janvier 2023, des collectivités illégitimes, bref, la déroute de la République démocratique mes chers collègues sénateurs le tiers du Sénat doit mettre ensemble sa responsabilité et ses prérogatives pour épargner la République de cette catastrophe nous devons monter la garde il a le devoir d'accorder l'urgence et le sérieux pour mettre le premier ministre de facto en demeure de ne pas faire obstacle au large consensus qui doit sortir enfin le pays de cette trop longue crise. Le consensus, il faut le trouver. C'est le consensus, il faut l'avoir. C'est le consensus ou la déroute totale. Cette crise ou cette démarche est d'une extrême sensibilité. Et elle mérite toute la finesse requise afin de mériter l'assentiment populaire dont nous sommes les porteurs immédiats et authentiques. Des critiques nombreuses venues d'horizons divers questionnent le mode de fonctionnement de l'actuel gouvernement qui ne s'est jamais fixé sur des questions d'intérêt général, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme la sécurité et les élections. Ce n'est pas parler pour parler, ce n'est pas dit pour dire. Ce n'est pas un discours pour faire, c'est agir pour agir. Nous devons veiller à redonner au peuple haïtien un peu d'espoir, lui indiquer dans quelle direction va notre pays et restituer à nos institutions une certaine crédibilité en y injectant la dose optimale d'équilibre et d'équité pour une justice sociale renforcée. Mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, tout fonctionnaire captant des nôtres. Peuple haïtien capitaine des nôtres. Reste. Reste parler. Écrit. Tant que nous a dit tout à l'heure. Le Sénat, quoi que réduit au tiers, a donc du pain sur la planche. C'est le moment de se serrer les coudes pour travailler ensemble et offrir une meilleure image de notre corps qui a encaissé bien des attaques. Je conseille que les sénateurs soient solidaires du bureau qu'ils auront élu ou à élire car au bout du compte, le bilan sera celui de l'équipe. Je dis de la sorte parce que personnellement j'ai trop souffert de l'absence de mes collègues car parce que je suis convaincu que le bureau aurait pu faire mieux si les collègues avaient su davantage payer de leur présence pour ma part sénateur ou président comme bien d'autres collègues sénateurs ici dans la salle eh bien nous reconnaissons notre devoir mais nous ne saurions accepter que des démocrates qui se disent convaincus et conséquents mettent en question l'existence même du Sénat au sein d'un système de démocratie représentative et républicaine. Et ça je le dis haut et fort. J'ai pris plaisir à travailler avec vous durant une année à la présidence du bureau. Je suis bien loin des objectifs que je m'étais fixés quand les trop nombreux faits de conjoncture m'ont absorbé. Il y avait tant à faire et je me suis souvent trouvé dans l'obligation de défendre les institutions qui fondent la République. Je reconnais avoir raté la quantité mais je me console à la qualité qui a donné des résultats quant à l'intérêt national. Je m'en voudrais de ne pas exprimer mes remerciements à mes chers collègues sénateurs, au personnel du Sénat, qui ont souhaité que je garde cette année encore le fauteuil de la présidence. Je suis sensible à cette marque de confiance. Honneur à la sagesse. Je souscris à l'alternance, comme le veut la tradition au Sénat de la République, en restant disponible pour le nouveau bureau chaque fois qu'il aura été nécessaire. C'est sur ces mots que je termine, en demandant à notre Créateur de nous donner à nous tous les flux nécessaires pour l'accomplissement de notre mission. Puissons-nous agir pour rendre possible un dialogue national dans la perspective de nous installer solidairement dans la consolidation de la paix, de la stabilité et de la sécurité de notre pays pour un développement concerté et durable. Je sais compter sur l'engagement et le patriotisme des uns et des autres pour que l'intérêt général soit en définitive notre boussole commune. A vous. Bonne et fructueuse année à vous tous. Que Dieu je vous laisse.